Bonjour Aujourd'hui je vous retrouve dans la quatrième ou cinquième vidéo story draw sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de paranormal. Mais avant toute chose, oui j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai changé pas mal de choses et je vous retrouve dans mon décor. Je vous le dis juste avant, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne Pochou. C'est pas vraiment une chaîne secondaire que limite je pose plus sur Pochou que sur cette chaîne-là. Mais c'est une chaîne où vous allez savoir comment changer ma couleur de cheveux, pourquoi je suis à Paris, pourquoi ci, pourquoi ça, où je réponds à pas mal de questions. Cette chaîne-là, euh, Léa Chou, j'essaie de la garder pour le peu sérieuse avec une ligne droite. Et la chaîne Pochou c'est plutôt une chaîne en un mode euh, pompé-up donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne Paul Chou. Et aussi n'hésitez pas, j'ai sorti mon livre qui s'appelle Le Dear Me si vous savez pas quoi demander au Papa Noël. Vous pouvez toujours le demander, il est sur Amazon, elle vient en barre d'infos et à la Fnac. Et je voulais vraiment juste avant vous remercier de tous tout tous les retours que j'ai eu pour ce livre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir à fond derrière moi, mine de rien, parce que vous n'êtes pas toujours à commenter, à liker ou à mettre plein de pouces l'air, vous êtes là derrière et ça fait toujours chaud au cœur de le voir à travers pas mal de petites choses. Sur ce, on embraille avec la vidéo. Qui est une vidéo sur le paranormal que je voulais vous faire depuis un petit moment où je vais vous raconter ma petite histoire euh, ma seule histoire que j'ai eue avec le paranormal ce n'est aucun rapport avec la vidéo du grand JD hein, euh, cette vidéo est prévue depuis tellement longtemps c'est parti et n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un petit pouce l'air puisque c'est gratuit, ça vous prend deux secondes mais ça fait vivre pas mal les créateurs donc let's go Je vous récupère en voix off Donc voilà l'histoire s'est passée il y a quelques années J'étais chez mon premier amoureux Celui avec qui je suis restée 3 ans Et voici comment était la maison J'ai essayé de vous faire un plan intérieur et extérieur de la maison En gros le soir son arrière grand-mère en fait Elle passait de sa cuisine au salon par un couloir Et en toute sincérité J'ai jamais vraiment été à l'aise de la croiser dans ce couloir le soir Puis malheureusement un jour Elle est décédée Et quelques mois après ça c'est là où j'ai bossé aux oignons Et qui s'est passé cette fameuse histoire bizarre le jour de cette histoire, en fait, il y avait sa sœur qui dormait à l'étage avec son copain et moi, j'étais en bas avec le chien. Et mon ex n'était pas là puisqu'il était déjà parti au travail. Je me prépare et au moment de partir, en fait, je suis passée par la grande porte, celle par laquelle la grand-mère passait et pas celle par laquelle nous on passait. Et c'était la première fois, on sortait rarement, rarement par là. Donc, ce que je fais, c'est que je me prépare et je commence à mettre la clé dans la porte. Et là, à ce moment-là, le chien commence à aboyer, à grogner à être pas bien du tout, à pas être agréable du tout, à faire un, beaucoup de bruit. Et il aboyait toujours dans la même direction, c'est-à-dire vers la cuisine de la grand-mère. Donc euh, prise de panique, ce que je fais, c'est que j'attrape le chien, je le décale dans la cuisine. Et là, le chien se calme. Plus aucun bruit. Vraiment. Alors je me dis, bon, il euh, y a dû avoir un truc, il a dû se passer un truc. Ressaisis-toi Léa, ça va aller, ça va aller, je me motive. Donc je retourne dans le couloir et à peine j'ai passé la porte, le chien se remet à aboyer, à grogner, toujours dans la même direction. Là je commence à paniquer parce que je me dis c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qu'il voit et que moi je ne vois pas. Alors euh, c'était pas quelqu'un, un courant d'air, il y avait vraiment rien dans la maison, ça pouvait rien être de concret en fait. Et en toute sincérité je ne sais pas ce qu'il y avait vraiment parce que euh, moi je voyais rien mais j'ai jamais eu les couilles d'aller jusqu'au bout. Parce que quand le chien s'est mis à aboyer en fait j'ai vraiment été prise de panique, je savais plus quoi faire. Je suis retournée à la cuisine, je suis passée par la porte principale, j'ai jamais fermé à clé aucune porte. J'ai grimpé dans ma voiture et je mis au moins 20 bonnes minutes à arrêter de trembler et à me calmer. J'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Parce que le chien aboyait vraiment vraiment dans la direction où euh, la grand-mère faisait le passage. Et ce chien n'aboyait quasi jamais en fait, c'était pas un chien qui aboyait souvent, c'était vraiment pas Très bizarre comme situation. Et petit fun fact, ça fait plus de 4 ans que je suis plus avec cet ex. Et j'ai toujours la clé de cette fameuse porte. La clé de la grande porte, je ne lui ai jamais rendue en fait. Elle est toujours dans ma veste, du manteau que je portais ce jour-là. Et quelques temps après, j'ai raconté cette petite histoire à mon ex. Mais bon il s'est foutu de ma gueule, euh, sa famille aussi donc j'ai laissé tomber, ah. moi j'ai vraiment eu peur je ne sais pas ce qu'il y avait, je ne sais pas ce qui s'est passé mais euh, voilà et je ne suis plus jamais repassée par cette porte qui pour moi, euh, voilà, a été un traumatisme du coup c'est la seule histoire que j'ai vécue d'assez étrange et vous n'hésitez surtout pas à partager vos petites histoires paranormales en commentaire, ça me fera vraiment énormément plaisir de les lire et de mettre un petit pouce l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sur ce, salut